Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 7 septembre 2018, je viens d'avoir un, en, un entretien téléphonique avec euh, Revenu Québec. Dans un dossier où une personne était harcelée, elle est harcelée par Revenu Québec, vous allez vous apercevoir que les pièces d'identité de Revenu Québec à votre sujet, ce ne, ce ne sont pas vos pièces d'identité à vous. Et les pièces d'identité du gouvernement ici, euh, que ce soit votre permis de conduire avec photo ou votre carte de chance maladie avec photo, ce n'est pas les pièces d'identité de Revenu Québec. Revenu Québec, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de loi Revenu Québec. C'est écrit dans la loi I3 de 1985, chapitre I3, article 1, qui dit loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, je vous fais entendre ça immédiatement parce que ça dure environ 45 minutes. Et euh, je vais écouter ma messe à 4 heures. Fait que je vais l'écouter tout de suite. Donc, on commence là-dessus. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va fonctionner. Bienvenue à Revenu Québec. For information in English, press 9. Attention, prenez note de l'information importante qui suit. Pour accéder à votre dossier et assurer la protection de vos renseignements confidentiels, nous vous demanderons de vous identifier. Veuillez avoir en main deux documents récents parmi les suivants. Votre avis de cotisation ou de détermination, votre déclaration de revenus ou tout autre avis que nous vous avons transmis. Si vous appelez concernant le dossier d'une autre personne, vous devez détenir une procuration valide et nous l'avoir transmise au préalable. Sachez que, sans ces documents, il se peut que nous ne puissions pas répondre à votre demande. Veuillez choisir l'une des six options suivantes. Si votre appel concerne un document que vous avez reçu de Revenu Québec, faites-le 1. Pour connaître l'état de traitement de votre dossier, mettre à jour vos informations personnelles ou obtenir un document, faites-le 2. Pour poser des questions relatives à l'impôt ou modifier une déclaration de revenus, faites-le 3. Pour confirmer la réception d'un paiement, obtenir des explications sur un solde à payer ou prendre une entente de paiement, faites le 4. Pour des questions sur le crédit d'impôt pour solidarité, sur le relevé 31, sur le programme allocation logement, sur les pensions alimentaires ou sur les versements anticipés d'un crédit d'impôt relatif à la prime au travail, aux frais de garde d'enfants ou au maintien à Raccroche! Raccroche! Raccroche, s'il vous plaît, j'enregistre. Raccroche! Faites le 5. Pour le soutien au service électronique, faites le 6. Pour réécouter ces options, faites l'étoile. Veuillez choisir l'une des deux options suivantes. Si vous avez reçu un avis de recouvrement et que vous souhaitez prendre une entente de paiement... À l'aide de notre service téléphonique interactif de paiement mensuel, faites-le 1. Sinon, faites-le 2. Pour revenir au menu précédent, faites-le Il est possible que cet appel soit écouté ou enregistré aux fins d'amélioration de nos services. Nos échanges avec la clientèle se basent sur le respect et la courtoisie. Notez que nous ne tolérons pas la violence verbale ni les propos discriminatoires. Merci de patienter. Un agent vous répondra sous peu. Voilà. Donc, euh, là, j'ai demandé tout simplement d'aller euh, au département des arrangements avec Revenu Québec, de façon à trouver un arrangement, et c'est quelqu'un, justement, celui qui va parler. « Sachez que Revenu Québec n'envoie pas de message texte à sa clientèle. »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 Faites comme plus de 80 000 personnes et suivez la page Facebook de Revenu Québec. Une foule d'informations s'y trouve. Vous pourrez en apprendre sur les crédits d'impôts, les programmes sociaux fiscaux, les nouveautés pour l'année d'imposition en cours et bien plus encore. Vous pouvez aussi rester informé en vous abonnant au compte Twitter de Revenu Québec. sont présentement occupés. Nous acheminerons votre appel aussitôt qu'un agent se libérera. Le crédit d'impôt pour Solidarité vous sera versé dans les cinq premiers jours de chacun des mois pour lesquels vous devez recevoir le crédit. La fréquence de vos versements dépend du montant auquel vous avez droit. Si le montant éduqué dans votre avis de détermination est de 240 ou moins, un seul versement sera effectué en juillet. Si le montant est supérieur à 240 mais inférieur à 800 vous recevrez le crédit en quatre versements au mois de juillet et d'octobre 2018 et au mois de janvier et d'avril 2019. Si le montant est supérieur à 800 vous recevrez un versement chaque mois. Déménager Informez-nous de votre changement d'adresse pour vous assurer de recevoir toutes les lettres que nous pourrions vous envoyer. Vous pouvez effectuer votre changement d'adresse vous-même à partir de l'espace personnalisé « Mon dossier » accessible dans notre site Internet. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. N'oubliez pas de nous aviser de tout changement lié à vos coordonnées bancaires afin que le versement des sommes auxquelles vous avez droit puisse être fait. Vous pouvez nous aviser rapidement à partir de l'espace personnalisé Mon Dossier qui se trouve dans notre site Internet. Le nombre de jours de garde que vous aviez inscrit dans votre demande de versement anticipé du crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants a diminué ou vous souhaitez mettre fin à vos versements en raison d'un changement de... Changements de Bonjour, Herman Henry que puis je pour vous aujourd'hui. Euh, oui, attendez. Wow, c'est parce que je l'avais mis à, à haute voix parce que je sais <rires> que c'est chose, Je m'excuse. Il n'y a pas de problème, monsieur. Euh, écoutez, euh, c'est parce que là, je, je cherche de l'information. Uh -huh. Et euh, pour ce qui est des pièces d'identité, si on n'a pas de permis de conduire et de carte d'assurance maladie, est-ce que le certificat de naissance, ça suffit? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais ça va dépendre de ce que vous voulez avoir comme information et où est-ce que vous voulez aller? Eh bien, euh, c'est que si euh, on, on m'a dit, moi, que pour payer l'impôt, il faut avoir un numéro de chance social. Et puis, euh, quand on demande des pièces d'identité, les pièces d'identité, ils disent que ça prend un permis de conduire ou une carte d'assurance maladie. Donc, oui. si on n'a pas ça, qu est-ce que cette connaissance de naissance euh, peut être acceptée à votre avis? Euh, généralement, quand nous on demande des pièces d'identité, on, on demande deux pièces d'identité, dans l'une avec photo. C'est ça. Mais le, certificat le de naissance de... n'a euh, pas de photo. Est-ce que vous avez un passeport canadien Non, même pas. Donc, euh, c'est -ce pas de euh... numéro d'assurance sociale? Euh, d'accord, d'accord. Est-ce C'est euh... est pour ça que là, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on de quelle façon on peut essayer de, de s'arranger pour trouver quand même euh, un, un moyen de s'identifier. Parce que euh, je regardais sur Internet, là, je commence à m'informer là-dessus, puis ils disent euh, « mon dossier », je voyais ça avec d'autres, mais moi, j'ai n'ai pas mon dossier comme tel, à moins que ce soit le dossier du gouvernement. Si c'est le dossier de, de Revenu Québec ou du ministre du Revenu national, là, je pas pareil, d'accord mais je peux pas arriver et répondre sur un document qui s'est écrit mon dossier si j'ai pas les pièces nécessaires pour m'identifier alors pour commencer monsieur, je dois comprendre qu'est-ce que vous voulez exactement je comprendre? veux savoir quelle est selon vous mm -hmm. selon vous la meilleure pièce d'identité que je peux présenter pour euh, euh, rentrer justement dans toute la question de la fiscalité et tout ça Ça c'est au bon, niveau de revenu québec. Au revenu Québec ou Revenu Canada, premièrement, c'est toujours pareil. Il y a de la TPS a été vécue, et TVQ. Euh, et le gouvernement, ben il faut qu'il retourne aussi des. Au trimestre, je crois, c'est la TPS. Il y a des retours de TPS. Donc, euh, il faut quand même que ce soit bien identifié. Puis ça prend une bonne adresse aussi. Donc. Euh, Parfait. Vous comprenez non. que c'est pour ça que je veux savoir. Quelle est la bonne pièce d'identité? Et, euh, je sais que l'adresse, ça a quand même sa raison d'être, parce que vous pouvez pas envoyer ça à n'importe qui non plus, là. Ouais, parce que quand on travaille, euh, s'il euh, euh, y a des, des TPS, il y a des retours de TPS comme consommateur, ben, il faut que ce soit envoyé à la bonne place, sinon ça ne rentre pas. Vous comprenez? Évidemment. Alors, monsieur, euh, je vais essayer un peu de, de résumer la situation pour être sûr que j'ai bien compris. Oui. Euh, quand vous appelez Revenu Québec pour avoir une quelconque information, nous, on va vous poser des questions d'identification. D'accord L'identification à Revenu Québec passe par votre numéro d'assurance sociale. Il y en a on, pas. on a besoin de votre numéro. Et là, je suis en train de vous donner les, les, les informations. Oui, oui, ouais, ok. C'est ce, ce qui est, est qui Donc, dans les documents. Ok, ok, ok. C'est ça, le numéro d'assurance sociale. S'il n'y en a pas, on a besoin du numéro d'identification. C'est pas le numéro d'identification? Il euh, y, euh, y en a un numéro. dans le certificat de naissance, euh, par exemple. Euh, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Le pourquoi pourquoi est-ce que vous m'expliquer pourquoi c'est pas pareil? Parce que euh, je connais mon certificat de naissance avec le talon sur le certificat de naissance, et à partir de là, il y en a qui m'ont dit que c'est pas bon. Pourtant, c'est le directeur de l'État civil euh, qui est en charge de ça, et lui, euh, ça fonctionne directement avec le ministère de la Justice, le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Euh, si, si, si, si. Vous, vous, prenez, vous avez C'est le ministère raison. de la Justice qui se trouve est à être en charge de... C'est différent parce que... Oui, euh, est oui. oui. C'est différent parce que l'un... C'est-à-dire le, le, le certificat de naissance est du ressort du directeur de l'État civil et l'identification, le numéro d'identification dont je fais allusion aussi, c'est le numéro d'identification émis par Revenu Québec. C'est pas pareil. Non, Dans ça ne vient pas du sérieux. gouvernement, ce pas émis par le gouvernement bah, Revenu Québec, qui est, est, un, est euh, un, par un, ministère, Québec. un ministère du, du, du gouvernement de Québec. Donc, si vous avez le bureau oui. d'identification qui se trouve soit sur un avis de cotisation, quand oui. vous faites de vos impôts, soit sur un avis de détermination, si vous recevez de la TVQ le Crédit d'impôt solidarité d'un, oui. soit sur un avis de recouvrement si on vous reclame de l'argent à Revenu Québec, soit sur un avis d'affectation ou si vous recevez du Crédit d'impôt métier à domicile ou encore un Crédit allocation logement. Voilà. Donc, si on appelle ça euh, des programmes euh, d'évitement fiscal ou d'évasion fiscale? Ce que je, je, je donné là, c'est des, euh, des Crédits d'impôt émis par revenu Québec, soit crédit d'impôt pour la solidarité, crédit d'impôt métier à domicile ou crédit. Mais comme à, à Radio Canada, Canada et tout ça, quand on regarde les émissions à télévision. Euh, surtout dans les domaines de l'humour et tout ça c'est toujours écrit euh, crédit d'impôt crédit d'impôt, je ne comprends pas vraiment ça euh, ça c'est une, euh, une autre question, si vous voulez comprendre c'est quoi le crédit d'impôt solidarité, mais là il va falloir que je me mette euh, en contact avec euh, non le... je m'autant continuer avec vous parce que vous avez l'air d'avoir quand même assez de compétences pour être capable de me fournir euh, quand même suffisamment d'informations euh, ça va dépendre parce que euh, j'ai des compétences limitées dans mon champ de euh, non, qui est les renseignements, les, les renseignements généraux mais s'il faut euh, euh, répondre aux questions pointues par exemple de l'impôt ou encore du crédit d'impôt solidarité je n'ai pas cette formation là alors si je vous donne cette information mais ce serait hors compétence et euh, c'est n'est pas une bonne chose à faire ah oh, oui Donc, si vous n'êtes pas nécessairement tout au courant de ça. Non, non, non. non. Euh, nous, on donne les informations de base qu'on voit dans le dossier du contribuable. Oui, okay, oui, Donc, oui. On, on a des notions de l'impôt, des notions de la comptabilité, de, de, de, de fiscalité, de de solidarité, mais si c'est des questions spécifiques, non, il y a des spécialistes pour ça. On doit acheminer la peine. Parce que là, ça m'embarrasse, parce que quand, quand on dit « mon dossier », là, la, la seule chose que je peux présenter, puis c'est quand même correct, euh, c'est un document quand même qui vient du gouvernement, c'est le certificat de naissance du directeur d'état civil, la partie supérieure et le talon, qui est la partie inférieure. Euh, c'est certain que ce n'est pas le même nom, mais à quelque part, euh, sur le talon, on sait que c'est le nom qui est censé posséder l'immatriculation d'assurance sociale. Oh, Donc, je si, dire, je me oui. si je présente ça, même s'il n'y a pas de photo, est-ce qu'avec un affidavit et une photo qui dit que le nom sur le talon, il y a un numéro d'achat social et c'est vraiment euh, cet individu-là. Est-ce que la photo et le document le talon fait foi de l'identité euh, qui représente mon dossier en question là, quand on va sur Internet? Ah, encore une fois, monsieur, ça va dépendre de ce que vous voulez. Quand revenez Québec, est-ce que là on parle des efforts de mon dossier de Revenu au Québec ou mon dossier à Revenu au Canada? Non, non, c'est de, de Revenu Québec. Chassiers. Je sais bien que c'est quand même interrelié parce que Revenu Québec euh, ou Revenu Canada par la TPS et TVQ euh, fonctionnent quand même ensemble. Ça, Ils ont pas le choix. Vous comprenez? Hein? Je pense que oui. Donc, euh, la TPS et TVQ, c'est ensemble. Là. Mais moi, je veux être certain, parce que vous, ça vous prend une photo. D'après ce que je peux voir, ça prend un document avec une photo pour payer les impôts. Oh non! Payer bon, les non, non, non, non. non, non. Euh, parce que, Donc, ça, ça euh, veut dire que le certificat de naissance, ça serait payer, quelque chose payer qui acceptable. Ses payer ses impôts n'a rien à voir à se faire identifier. Si vous appelez Revenu Québec et vous voulez avoir accès à votre dossier, c'est-à-dire vos informations que nous détenons à Revenu Québec ici, comme oui. j'ai dit, ça nous prend soit de votre numéro d'assurance sociale, mais vous dites que vous n'avez pas cette information, oui. soit. Un numéro d'identification que nous, de, nous de revenu Québec. Donc, ce n'est pas le numéro d'identification qui vient de revenu Québec. Est-ce est que ce numéro d'identification-là que... va avoir une photo éventuellement mm -hmm. coup, Non, non, non, non. non, non, non. C'est un numéro de dossier. C'est ce seulement ce un numéro de dossier. C'est un numéro de dossier que nous. On ça, commence quoi, ça, ça, dossier ça, ça commence par quoi, ce numéro de dossier-là, normalement Ça commence par 1 ou par 4 pour revenu Québec. Par 1 ou par 4 Exactement. Il y a combien de chiffres il euh, y en a 11 il y a 11 chiffres Oui. donc puis avec ça, puis ça il n'y a pas besoin de photos là. Maintenant, non, non, non. Euh... le numéro d'identification c'est un numéro, on n'a pas besoin de photos pour ça mais vous par contre, en tant que citoyen ou citoyenne vous avez besoin vous avez intérêt à nous fournir les bonnes informations pour qu'on vous dise ce que vous voulez, c'est juste ça mais, mais regardez, c'est parce que je vais vous, vous donner tout simplement, c'est bizarre parce qu'il y a quelqu'un qui me contait ça il y avait une carte d'assurance maladie, il y avait une photo là-dessus et puis, euh, en fin du compte, euh, il y a, euh, a eu un conflit avec un département du gouvernement et euh, la personne en question euh, a reçu une lettre d'une institution gouvernementale qui a dit qu'ils ont retourné la carte d'assurance maladie à la Régie de l'assurance maladie du Québec parce que c'était la propriété de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et pourtant, il y a une photo là-dessus. Et euh, la personne en question me montrait ça, j'ai dit, voyons, dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, s'il y a une photo dessus, c'est que c'est pas la propriété, ça, ça vous appartient, c'est celui qui, qui porte ce document-là, c'est le porteur du document qui est identifié là-dessus. Il peut pas dire que c'est la propriété de, de la Régie de la chance maladie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous euh, monsieur, en tout cas, ça c'est vraiment euh, des questions qui n'ont, euh, si je comprends bien, rien à voir avec euh, euh, les informations euh, relatives à Revenu Québec. Euh, malheureusement, moi, je ne suis pas censé me donner mon point de vue à moi en tant qu'individu euh, sur euh, une question euh, quelconque. Mais si, si, si par exemple, euh, sur la carte, il est dit que tel ministère. Euh, peut revoir ou revoir tel document sur demande, ben c'est que mmh. c'est c'est comme ça. Mais je peux pas vraiment vous donner, vous donner me prononcer sur ce type de question, Monsieur. Oui. Euh, Mais c'est savez... beaucoup plus, c'est beaucoup plus si vous avez des questions sur votre déclaration de revenus. Oui, euh, c'est ça. Mais c'est parce que pour faire une déclaration, il faut être identifié. Euh, je ne peux pas arriver et remplir n'importe quel document, euh, sur une feuille blanche et tout ça, et arriver pour dire « Regarde, j'envoie ça de même », ça ça n'a aucun bon sens, ça n'a pas d'allure. Et euh, en plus de ça, l'impôt, ça se paye-tu en billets de banque? Est-ce qu'on peut envoyer des billets de banque ou euh, est-ce que ça se paye par un compte bancaire, normalement? Pour payer votre, votre dette à Revenu Québec? Oui, pour payer une dette à Revenu Québec. Euh, est-ce que banque, ça peut droit. se payer en argent? C'est parce que j'ai regardé ça et puis j'ai dit, mon Dieu, c'est bizarre. Parce que si, euh, si la banque refuse un client, euh, à partir de là, comment les impôts, ça peut se payer Parce qu'il y a quelqu'un qui était avec le Mouvement des Jardins dans une institution financière. Et euh, là, le, le Mouvement des Jardins, euh, la, la caisse en question, euh, ne, ne, ne veut plus... Euh, avoir ce, ce client-là ou ne veut pas avoir le client en question et même que là, actuellement, aussitôt que ce client-là appelle dans n'importe quelle caisse au Québec, euh, son numéro est enregistré et tout de suite, ça raccroche. Il n'y a pas personne des caisses populaires au Québec qui veulent s'engager à ouvrir un folio bancaire à, à ce particulier-là. Puis un particulier, en fait, c'est un individu... Ou bien, c'est une corporation, c'est une entreprise. C est, c est, parce qu'on parle un, de particulier souvent. Je regardais dans la loi de l'impôt, puis ils disent des particuliers. Mais un particulier, ça veut dire quoi, Ou juste? Euh, si euh, le, le particulier, ici si c'est vous, moi... Euh, ouais, euh, mais il dividir, doit y avoir une, une, une définition. Parce que moi, c'est certain que... Pour moi, en particulier, il doit y avoir quand même une définition précise comme ah, une corporation. Si voulez, allô, allô, monsieur, si vous voulez euh, euh, discuter de ces questions, malheureusement, je ne sais pas, la personne euh, ressource pour vous donner euh, les, les, les définitions spécifiques sur un certain nombre... De, de certaines informations. Là, ah oui, là, par exemple, c'est vraiment euh, pas des questions... Mais qu c'est parce que c'est l'identité qu quand même qui est de... importante, à mon avis, non non, euh, l'identification, comme je l'ai dit à Revenu-Québec, c'est quand vous voulez avoir l'information concernant votre dossier, nous, on veut être sûr qu'on parle à la bonne personne et on vous pose des questions ou des ben oui, mais si l'identité vient de vous, si elle vient pas de la bonne personne, pourquoi qu'une personne va présenter un permis de conduire ou une carte d'assurance maladie avec photo ou un passeport si c'est ah, pas nécessairement une pièce vous... d'identité à vous, parce que ça, c'est des pièces d'identité du gouvernement je vais vous dire pour quelle raison que je vous pose ces questions-là, mon cher monsieur. Et euh, vous êtes un homme très intelligent, c'est intéressant à parler à vous. C'est très, très intéressant. Et euh, c'est parce que j'ai étudié quand même le droit. Et euh, je vais vous dire franchement, vous êtes au courant comme moi que la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, le chapitre de loi I3, à l'article 1, il stipule, l'article 1 stipule dans la définition du mot loi, Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, étant donné que c'est une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas le droit d'utiliser le certificat de naissance du directeur à l'état civil parce que vous, ce n'est pas une loi du Parlement du Québec, c'est des lois qui viennent de Revenu Québec. Le Revenu Québec fait ses propres lois, donc ça se dit, que ce pas des lois, c'est des bulletins. Et euh, si c'est des bulletins, c'est pas évident d'arriver et d'essayer de, de se conformer correctement sur un bulletin. Et euh, l'Agence de revenu du Canada a quand même confirmé ça dans son formulaire R.C. 251. et T 1118, comme quoi au Québec, il n'y a pas de loi. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mon cher monsieur. Peut-être que là, je vous l'enseigne, c'est possible. Ça ne veut pas dire que vous faites mal votre travail, là, c'est pas la question de ça. Et euh, vous savez que le fédéral l'a quand même confirmé en 1985 par la loi Z03, dans laquelle les lois habilitantes ne sont pas législatives. Surtout au fédéral, c'était pour permettre au gouvernement canadien de continuer à prélever des taxes et des impôts ici, au Québec. Vous comprenez? D'accord. Et ça, ben, à partir de là, c'est certain que euh, j'ai quelqu'un ici qui m'arrive avec des pièces d'identité. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Et euh, là, ben, on sait que euh, on parle de programmes d'évasion et d'évitement fiscal. Est-ce que vous, si on, moi, là, je vous demande de m'expédier euh, tous les programmes d'évasion et d'évitement fiscal qui me permettraient d'étudier ça? Parce que ça, c'est Revenu Québec et Revenu Canada qui possèdent ça. C'est pas le gouvernement. C'est Revenu Québec et Revenu Canada qui sont liés à l'Internal Revenu Service des États-Unis, donc à l'impôt fédéral. Du, du, des États-Unis. Mais ça, j'aimerais ça, si vous pouviez m'expédier tous les programmes d'évasion et d'évitement fiscal, parce que c'est des actuaires, c'est quand même des avocats fiscalistes qui assurent l'application de ça. Et un crédit d'impôt, c'est une forme d'évasion fiscale. Comme euh, il y a des subventions euh, particulières que j'ai lues, qui sont des subventions non remboursables, que le gouvernement euh, euh, paie à des entreprises pour la, pour la croissance de certaines entreprises, mais qui vient quand même euh, alors, tout le de contribuable. Allô, allô, monsieur? Oui. Euh, Est-ce qu'on peut, un peu, on peut euh, revenir sur le but de votre appel, s'il vous plaît? Oui, certainement, oui. Euh, parce que j'ai un dossier devant moi. Oui? C'est un dossier dont le numéro de référence, c'est le numéro 13-22-50-84. Et le monsieur en question ici, écoutez bien ce que je vais vous dire là, parce que ça, ça peut être payé, cette somme-là. Il réclame une somme euh, de 48 655 et 63. Et actuellement, le registraire des entreprises et des biens non réclamés, numéro 153 21 66, de Revenu Québec, qui appartient à Revenu Québec, peut payer cette somme-là immédiatement. À partir du dossier 153-21-66. Et ça libérerait immédiatement euh, ce particulier-là qui est coincé actuellement. Je vais, vous, est je vais vous lire le document, vous allez rester surpris parce que vous êtes quand même un homme brillant, puis je vais vous dire franchement, vous êtes patient, puis vous êtes quelqu'un qui, qui avait des connaissances. Je parle pas n'importe qui, là, je le sais. C'est écrit objet notification d'un avis du ministre du Revenu à un tiers saisi modifié. Donc, ils ont saisi son salaire, ils ont saisi. Il saisit son salaire au complet, pas une partie, et c'est sur des cotisations arbitraires. Puis on écrit ici, « Monsieur, nous, nous vous informons que nous avons transmis un avis du ministre du Revenu à un tiers saisi, donc à son employeur, modifié, afin de remplacer celui que nous avions transmis le 18 juillet 2017. À compter de la date de réception de cet avis, le tiers saisi, doit verser au ministre, donc son employeur, au ministre, toute somme qu'il doit vous payer à ce particulier-là, et ce, jusqu'à concurrence du montant de 48 665 et 63. Et ça, ah, c'est une cotisation arbitraire, mon cher monsieur. Et, euh, je, je lisais euh, l'agence venu du Canada dans, dans les mythes, euh, euh, la, toute la question sur les mythes qu'on doit connaître, là, là euh, ils disent bien, dans un des mythes, que l'impôt est libre et volontaire. Donc, si c'est libre et volontaire, c'est certain qu'une cotisation arbitraire ne fait pas euh, de l'impôt quelque chose de libre et volontaire, d'autant plus qu'il n'y a pas de loi. C'est dans la définition de la loi de l'impôt sur le revenu, article numéro 1, qui dit qu loi doit comprendre une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Exactement. Et euh, comme je vous dis, c'est formulé dans deux documents. Tu sais? Salut, monsieur. Oui. Là, on n'est vraiment pas dans mon champ de compétences. Je comprends que vous êtes beaucoup Sans ayez doute, sans formes, doute, sinon, mais... Euh, je suis Oui, mais vous savez une chose, c'est que vous pourriez peut-être, à partir du numéro de dossier, parce que là, j'ai essayé de rejoindre... Écoutez, c'est madame... Je vais vous donner son nom, parce qu'elle ne veut pas répondre. C'est madame Mercedes Fortier. Est-ce que, que vous parlez là en, en votre nom ou au nom de quelqu'un d'autre? Non, non, non, non, je parle, moi au nom de n'importe qui. C'est tout simplement un document, vous comprenez, parce que la question d'identification, je ne peux pas vous la donner pour ne pas vous induire en erreur. Je n'ai pas de photo, vous comprenez, de pièce avec photo. Donc, automatiquement, je ne peux pas vous induire en erreur en vous fournissant une identification. Et le personnage en question, qui est, qui est désigné dans le document que je vous lis, lui aussi est amaché de la même manière. Et là, en plus de ça, si vous voulez quelqu'un qui n'a pas de compte de banque et puis qui doit payer, il ne pourra pas payer le montant de 48 655 et 63 en billets de banque. S'il n'y a pas de loi et qu'il paye ça en billet de banque, il se fait voler automatiquement. Puis euh, vous, vous avez une euh, mais à, vous... revenu Québec, oui. Euh, oui. à Revenu Québec, à Revenu Québec, oui. Euh, nous déjà on n'accepte pas des paiements au téléphone quand le privé à l'appel. On n'a pas de.. de, oui. de on n'accepte pas les paiements au téléphone et que si le contribuable doit de l'argent à revenir Québec oui. si le contribuable doit de l'argent à revenir Québec il y a plusieurs façons de faire le paiement c'est soit par directement sur via son institution financière soit mais par si en a pas, euh, je, je, y en a qu'est-ce que j'en viens j'en viens là oui, soit aussi. par institution financière soit par par, euh, par ses chèques D'accord. Par quoi? Ou encore envoyer des chèques. Mais hein. ben oui, mais ça prend une institution financière pour envoyer des, est chèque. des chèques. D'accord. Et euh, euh, par euh, euh, carte de débit. D'accord. Carte de Après, débit, une ça débit. prend aussi encore là une institution financière qui accepte. Nous, si vous payez par euh, en espèces, on n'accepte pas des montants plus Qu Qu'est-ce que vous acceptez en l'espèce? Qu'est-ce que vous appelez « payer en espèces », c'est quoi, ça veut je, dire sais, quoi? Je, je sais que vous êtes à euh, mieux outillé pour comprendre ce que je dis. En oui, aspect, mais c'est vrai, j'aimerais le payez, savoir de vous, parce que ce pas vous, tout le monde qui a la même interprétation. Si le contribuable veut payer en argent liquide, il doit se présenter dans un bureau de revenu Québec et il a des règles strictes. Hein, et le montant, il ne doit pas dépasser 500 Donc, si quelqu'un vient avec 1000 dollars, monsieur, sachez que euh, ça ne passera pas. Donc, ils n'acceptent pas 1000 pour payer un compte de 48 655 et 63. Donc, quelqu'un qui ne peut pas s'identifier, qui arrive avec un document, qu'on réclame 48 655 et 63, il y a seulement qu'à dans une succursale de Revenu québec donner 500 et il vient d'acquitter sa dette de 48 650 cinquante. Non, non, non, non c'est pas ce que je dis, messieurs, c'est pas ce que je dis. Nous, on a toujours des, processus, des procédures d'identification. Oui, ouais, mais c'est que ça ne fonctionne pas quand il n'y a pas de photo, monsieur. C'est vous, c'est vos pièces d'identité qui identifient. C'est pas celui qui s'identifie avec un permis de conduire, une carte d'assurance maladie. Ce n'est pas vos pièces d'identité. C'est pour ça que vous ne pouvez pas accepter le certificat de connaissance du directeur de l'état civil on est vraiment dans un autre débat là. C'est pas euh, mon champ de compétence. Oui, je le sais, je Donc, sais euh, je, je préfère ne pas justement euh, euh, embarquer dans ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais Si, si oui. par exemple euh, vous avez une question qui concerne votre dossier à vous, ben vous écoute, je peux pas vous dire ce que c'est mon dossier que vous mais vous me donnez beaucoup d'informations qui m'intéressent, qui vont me permettre d'avancer dans le dossier, vous comprenez? Et quand que vous dites il faut payer un argent, c'est certain qu'on peut arriver avec 48 655 et 63 en billets de banque pour vous payer, est-ce que vous allez l'accepter? Mettons qu'on ah, s'en va je compléter, jamais, Je n'ai jamais dit ça, monsieur, que vous vous présentez avec de l'argent, comme ça vous donnez un argent on va accepter de l'argent. Vous on allez l'accepter. sûr... Euh, on ouais. va être sûr que euh, la personne qui se présente, c'est bien, bien le responsable euh, ouais. du dossier. Et nous, on va poser les questions d'identification. Si vous n'avez pas de dossier à Revenu Québec, mais pourquoi euh, devrait-on accepter de l'argent ben, si vous vous que... à Revenu Québec en Oui, je suis d'accord. Vous, vous devez avoir une identification à Revenu Québec. Oui, mais les dossiers, vous les créez, les dossiers, ça parle prend pas nécessairement des gens. Il y a des gens qui ont payé des impôts alors qu'ils sont décédés. Et euh, ça c'est ça a continué. Alors, regardez, je et vais vous donner ça seulement un exemple. Savez-vous euh, quelle est la ridicule. réserve de liquidité numéraire de hein, billets de banque par capitaux au Canada actuellement C'est 1 285 dollars. Donc, quelqu'un qui, qui arrive avec plus de 1 285 dollars en billets de banque et en monnaie divisionnaire, là, des scènes, comme des deux pièces, des un s'il arrive avec plus que ça dans ses poches. C'est un voleur. Il a pris de l'argent de quelqu'un d'autre qui n'est pas au courant. Que chaque tête au Canada, a 36 360 000, la réserve de liquidité numéraire par capita au Canada est de 1 285 actuellement. Donc, ça, ça veut dire que la balance de l'argent, c'est de la monnaie scripturale, c'est de la monnaie NSF. C'est de la monnaie sans provision numéraire et sans provision divisionnaire. Et pourtant, ça rapporte des intérêts. Et l'intérêt, ce n'est pas de la monnaie, ce n'est pas de, des billets de banque, vous comprenez? Donc, euh, il y a un sérieux problème dans cette situation-là. Mais moi, actuellement, ce qui me concerne, euh, c'est de régler ce problème-là de 48 655 et 63 euh, dans un dossier euh, de, dont le numéro de référence, comme vous dites, ça commence par un. Mais je ne sais pas si on chiffre, lui. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 chiffres. Donc, euh, s'il y a 8 chiffres, écoutez, euh, le numéro d'assurance sociale, parce qu'il n'y a pas de pièce d'identité puis il n'y a pas de compte bancaire. Vous comprenez? Oui, Mais bon, je, je peux vous donner ça. le numéro d'assurance sociale. C'est 295-444-053-L. Oui, alors, monsieur, oui. euh, moi, je crois que là, on est vraiment sortis euh, du de, de cadre euh, de mon travail. Non, un peu non je pas, pense euh, que adapte tout ce qu'on a dit, mon je, cher je, monsieur, c'est dans suis, le cadre je suis, de mon travail. Suis désolé. Non, on ne s'en pas. Que, on essaie euh, de vous régler vous quelque trait, chose. Vous êtes en train de m'énoncer des... Euh, comment dire des les contextes que je ne maîtrise pas parce que c'est ouais, pas, doit... doit... pas dans mes champs de compétences. Ouais. Alors, si vous voulez discuter, par exemple, d'un dossier concernant euh, euh, quelqu'un qui devait de l'argent euh, ou qui veut payer de l'argent, ben, ouais. il y a des, des, des, des gens euh, au niveau de Revenu Québec qui peuvent bien vous. Or orienter. vous, leur... tout à l'heure, vous avez parlé oui. des biens le leur ouais. Je peux vous donner le numéro de téléphone et vous allez téléphoner à ces gens-là pour leur parler de ce que vous. Mais regardez, mon cher monsieur. Toute, toute la, euh, oui, mais la si, si c'est écrit de... qu'il n'y a pas de, de... loi, si c'est écrit qu'il n'y a pas de loi fiscale et que vous vous fabriquez vous-même les pièces d'identité, s'il n'y a pas de loi, est-ce que vous allez continuer à payer des impôts quand même, mon cher monsieur? J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez dit que nous, à Rovigny-Québec, on fabriquait des pièces d'identité? Oui, vous l'avez dit tantôt. Mais c'est pas ça qui est important, parce que les pièces d'identité ne sont pas les pièces... Là, vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que vos pièces d'identité ne sont pas les pièces d'identité du certificat de naissance du directeur détat Québec. Il n'y a pas de photos sur vos pièces d'identité. Il n'y a pas de photos. Vous comprenez monsieur Revenu Québec n'a pas de pièce d'identité et je n'ai jamais dit que nous on fabriquait des pièces d'identité. Ouais. Là, vraiment, on s'éloigne du, du contexte. Oui, mais vous, vous le... savez qu'il n'y a, ouais. a pas de loi. Il n'y a pas de loi, c'est écrit ouais. dans la loi I3. Moi, je ça, vous, vous, ai vous convenez dit, avec moi qu'il n'y a pas de monsieur, loi... Oui. Moi, je vous ai dit que pour être identifié à Revenu Québec, ça prenait deux informations. Soit une identification qui est émise par Revenu Québec sur oui. les documents que Revenu Québec oui. émet, oui, Soit oui. on utilise le numéro d'assurance sociale qui nous permet d'être sûr qu'on parle à la bonne personne. Oui, mais le numéro d'assurance sociale, c'est un cadre d'assurance sociale, il n'y a pas de photos, nous mon avons... cher monsieur. Mais nous, on a besoin de photos. Si oui, veux... mais il n'y a pas de photos. Si vous avez des photos, vous Alors, savez monsieur... que la photo, c'est la photo d'une personnalité juridique, d'une personne physique. Il y a deux formes de personnes physiques. On n'a pas besoin de photos pour identifier quelqu'un. On n'a pas même. besoin de photos. Nous, on a besoin que vous nous donniez les informations qui concordent avec ce que nous avons dans le dossier pour identifier la personne. Donc, vous n'avez pas besoin de photos. C'est parce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on a besoin de photos. Non. C'est quand vous voulez faire une modification quelconque, vous voulez oui. apporter un changement et que nous, on n'a pas les informations qui coordonnent avec ce que vous dites que... Euh, si on n'a pas les informations qui coordonnent, bah à ce oui. moment-là, on a besoin des preuves euh, visibles. Mais moi, là, si je vois sur mon dossier, mettons, je vois sur Internet, il écrit « mon dossier. Et mon euh, dossier, qui, qui, qui, qui allez-vous de... prendre pour de dire mon dossier? Si je ne peux pas vous fournir les pièces d'identité que vous possédez ou que vous réclamez. Comme ces mêmes pièces d'identité-là, on doit les utiliser normalement pour aller voter. Hein. Il va y avoir des élections cette année. Donc, je ne sais pas si c'est les mêmes pièces d'identité pour aller voter que les pièces d'identité que vous utilisez, vous, pour prélever des impôts et des taxes d'un particulier ou d'une entreprise. Est-ce que c'est les mêmes pièces d'identité euh, monsieur, je suis désolé, mais je refuse d'embarquer dans ce que vous êtes euh, en train de dire, parce que c'est oui. vraiment pas euh, euh, dans mon choix de compétence. Moi, je pensais oui. que ah vous oui. vous appeliez pour euh, votre dossier à vous ou le dossier de quelqu'un, mais là, je connu la c'est que, que vous, même vous, si êtes vous, donne... train, vous êtes en train... De, euh, euh, de, de parler euh, d'un sujet certainement que vous avez fait qui vous mission, intéresse non, vous... non non qui vous intéresse Absolument, non non non non non non non m'intéresse pas, malheureusement. Euh, Mais regardez, si on non non numéro d'assurance sociale non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non si ce numéro-là, euh, vous pouvez quand même euh, dire... Euh, à ma... Parce qu'il n'y a pas moyen de parler à Mme Mercedes. Et... et ça, je trouve ça vraiment aberrant. Mme est Mercedes, qu Est-ce est -ce que c'est quelqu'un qui travaille à revenu québec euh, Oui, elle travaille à revenu québec au département euh, de, de l'Estrie. C'est ça, de, de l'Estrie. Attendez un petit peu, j'ai d'autres numéros ici qui pourraient peut-être vous intéresser. C'est peut-être plus complet... Euh, attendez un petit peu. Non, c'est Oui, oui, il y a un numéro, ok. Vous l'avez ici, il y 11 chiffres. C'est euh, 33-42-64. Euh, 33-42. Attendez un petit peu. 64-66. Euh, 143. 53-381. Ah, non, non, c'est marqué pas certifié, mon Dieu Seigneur. C'est même pas ça. Donc, voyez-vous, ils font une réclamation de 48 655 et 63. Puis là, je ne vois pas. C'est le même numéro de dossier que je vous ai donné tantôt. Il n'y a pas un chiffre, là. C'est 132 250 84, puis il y a le numéro de chance social, 295 444 053. Puis c'est Mme Mercedes-Fortier. Suis... J'ai Mercedes une question à vous poser. Oui. Pourquoi est-ce que vous me parlez de, de, de ce dossier? c'est parce que la personne en question, ça peut être moi comme n'importe qui, là. parce que quand on va sur Internet, c'est écrit mon dossier. Mais moi, je ne peux pas arriver et remplir mon dossier. Mais moi, je vais vous dire une chose. Vous allez vous informer au registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec dans leur dossier 153, 21, 66. Ils ont déjà prélevé 1201 et 58 sur ce, cet instrument monétaire-là. Et ils peuvent prélever jusqu'à concurrence de 48 000 Mais autant de fois qu'ils en ont besoin. Autant de fois qu'ils en ont besoin. C'est malheureusement, que je ne peux confirmer, monsieur. Euh, non, non, je sais, mais vous pouvez quand même... Je sais, mon cher monsieur, mais vous pouvez... Parce que je sais qu'on est, on est enregistré, vous m'avez enregistré, pour moi, ça, ça fait mon affaire. La seule chose qu'il y a, c'est que vous devez transmettre cette information-là à Mme Mercedes-Portier. Et à partir de là, Mme Mercedes-Fortier, au lieu d'arriver et de prendre le salaire au complet de quelqu'un, alors qu'il ne reconnaissent pas son identité, alors que c'est sur une cotisation arbitraire, alors que Revenu Québec n'a pas de, de loi qui lui permet de faire ça, c'est des bulletins. C'est un bulletin de Revenu Québec qui ne vient pas même pas d'une loi. On dit bien « loi » comprend « loi » autre qu'une loi du Parlement du Québec. C'est même pas de loi du Québec. Puis pourtant, c'est Revenu Québec, puis le registreur des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec possède tous les tribunaux judiciaires, même l'Assemblée nationale appartient à Revenu Québec sous le matricule 88, 13, 81, 8000, c'est une corporation. En violation des articles 71 à 80, 90, 91, 1, 91, 3, 91, 29, 92, 92, 1. 93 et 96 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867, tous les articles précédents et suivants, ils passent là-dedans. Donc, Monsieur? oui euh, est-ce que vous appelez pour une plainte? Non, Non, non, non, non, non, je, je ne peux pas faire de plainte. On ne, sens, On ne fait moi, pas, je pas je de plainte à Revenu Québec. On ne fait pas de plainte à Revenu Québec ni à Revenu je Canada. Suis désolé, je suis désolé, monsieur, je crois que ce que vous êtes en train de me dire... Vous pouvez rejoindre pas... Madame Mercedes, tout simplement, parce que je ne suis pas capable de la rejoindre, ce pas, merci, monsieur. Ce n'est pas de mon, mon champ de compétence, alors... Oui, mais... Euh, vous, donné vous, voulez à Madame, vous voulez parler à Madame Fortier-Mercedes? Non, elle ne veut alors, pas! C'est le numéro 4666-219, c'est son poste. 4! 6 6 si vous voulez madame mercedes numéro téléphone oui. c'est je peux acheminer l'appel à ce numéro là oui je peux acheminer l'appel à ce numéro et vous oui. oui. ah j'aimerais ça, si ça mon cher monsieur je vous remercie à mon niveau parce que à mon niveau tout ce que vous êtes en train de me dire je comprends pas pourquoi d'abord vous avez parce sujet qui est important sur la question d'identité et euh, le gouvernement, vous savez que pour prélever des impôts et des taxes, la première des choses, c'est l'identité. Et l'identité, elle est faussée par les juges, par les avocats et par les notaires. Et le René-Québec profite de cette fausseté de l'identité des particuliers et des entreprises. Et l'Assemblée nationale est une entreprise. Et c'est n'est pas supposé d'être une entreprise. C'est pour ça qu'elle fonctionne en partenariat public-privé avec les grandes entreprises euh, ici au Québec, comme SNC, lavalin et mettez -en. Il n'y a pas de gouvernement ici. Vous pouvez faire n'importe quoi, vous comprenez. C'est pas vous, vous faites votre salaire là-dessus. Je ne peux pas vous blâmer, puis jamais, jamais je ne vais blâmer un employé de Revenu Québec ou de Revenu Canada. C'est beaucoup plus la haute direction. Comme vous, c'est Florent Gagné qui se trouve être le président de Revenu Québec et tout son conseil d'administration. Et ça, c'est des voleurs. Ces gens-là, et je me gêne pas pour le dire, c'est des voleurs. Mais là, au moins, il faut au moins essayer de régler ça d'aller sur le fameux dossier 153-21-66, d'aviser Mme Mercedes-Fortier de se payer là-dessus. Revenu québec a déjà prélevé mes et 58. Et en plus de ça, le certificat de naissance du particulier qui est coincé là-dedans, il, il est sur son certificat de naissance. Il y a une sûreté de quelques millions qui est sur ce certificat de naissance-là, et Revenu québec est capable de se payer là-dessus. Je suis au courant de ça, j'ai tous les formulaires concernant ça. C'est juste qu'il faut que Mme mercedes Partier accepte de se faire payer. Et si elle se fait payer, on peut aller en recours contre elle ensuite et contre Florent euh, Gagné, qui se trouve être le président de Revenu Québec, qui est enregistré puis qui est le propriétaire, si vous voulez, du registre des entreprises et des biens non réclamés, numéro 153-21-66 de Revenu Québec. Vous comprenez? Oui, Essayez euh, euh, de rejoindre Mme Mercedes portier de façon allô, à ce qu'on oui. puisse avoir un, un règlement rapide. Ça, ça fraille. Vous comprenez? Je Avant qu'il tu sais ça es que Parce que là, regardez, je vais quand même vous relire le document. Ils disent Donc, bien, à côté dire, de, dire, de la date de réception allô, de cet allô, avis, allô, allô, le tiers doit verser au ministre toute somme qu'il doit vous payer, et ça, jusqu'à concurrence du montant, et la chambre, c'est 48 655. Est-ce que vous allez me laisser parler, s'il vous plaît? Oui, oui, oui, oui je m'excuse, là, là, ça va faire pratiquement 39 minutes que vous êtes en train de me parler euh, du dossier que oui. je sais même pas. Oui, mais c'est ce important. important a, écoutez, vous m'avez donné de ah, bonnes, bonnes, bonnes informations. Vous êtes un homme intelligent Et, moi. et moi, euh, euh, euh, moi. Je, je respecte votre compétence et votre capacité de pouvoir au moins euh, discuter. Au moins, on ne parle pas en enregistreur ou quoi que ce soit, vous comprenez? On parle un homme. <rire> Donc, mais le problème, c'est que euh, euh, vous vous, euh, vous appelez Revenu Québec, non pas pour discuter d'un. Euh, mais je ne peux pas discuter de euh, mon dossier ou d'une de que, de, de, question d'identification, parce que je me rends compte que c'est là qu'est tout l'arnaque. Mon dossier, c'est une arnaque qui ne devrait pas mettre des documents comme ça. Parce que mon dossier, quand tu dis mon dossier, tu n'as même pas besoin de signature. Automatiquement, le gouvernement on vient a, de a, te voler. Il vient de te a, voler. On a, on a des informations, on a des informations confidentielles qu'on demande que Oui, si mais la, la confidentialité, connaît, ça, ça ne doit pas exister, connaît. vous savez. Dans le sens où, René Québec, vous savez, la loi au sein du fédéral, ce pas rien que la confidentialité, c'est la loi sur le silence à perpétuité. Et si vous allez dans la loi de la Société d'Assurance Automobile du Québec, c'est la loi R-2.1 espace R4. ils disent qu'ils n'ont pas le droit de révéler l'existence. Ils n'ont pas le droit de révéler l'existence de quelqu'un. Donc vous n'êtes pas compétence. de On n'est pas dans mon champ de compétence. Oui, mais ça serait bien. Vous êtes pris dans la même manière, de la même façon. Vous n'avez pas comprends. le droit non plus Mais de confirmer comprends. la réelle existence et les juges n'ont pas le droit non plus, ni les avocats, y encore moins les notaires. Regardez, je vais vous le dire, moi j'ai une procuration qui vient d'un notaire et le notaire en question a dit qu'il n'avait pas le droit de respecter la constitution du Québec de l'an 2000, la loi E20.2 qui a fait du Québec un, un état national et dans le code civil du Québec, baudouin Renault, j'ai le numéro ISBN ici, ils disent bien alors, que le là, Québec monsieur. est le premier pays, avant les alors, pays bas à avoir recodifié sa loi civile. Ils disent bien pays, et c'est dans le code civil. Est-ce que, ouais, que le Québec a le droit là, de prélever vous, de l'impôt dans le pays du Québec? Là, vous versez plus dans le politique. Ce qui, <rire> oui, mais qui, ce ça qui fait, fait partie de ça, mon cher monsieur. Euh, non, monsieur. Non, monsieur, ça fait partie de... Euh, de, de comment dire, euh, de mes attributions ici à Revenu-Québec, ouais, je, je vous avais sais. appelé pour votre dossier ou le dossier ouais. du casier. Mais, mais vous comme vous je vous dis, je ne peux pas eu euh, dans la question de avec mon le... dossier, qui donc, désigne mon euh, dé dossier. Je ça, comprends, ça pas je prendre. comprends, donc euh, euh, moi je crois qu'à mon niveau, vraiment, il n'y a pas... Euh, mais euh, si, a, si vous pouvez joindre Mme Mercedes fortier je ne vous demande même pas, non, même je n'ai pas écrit rien, euh, vous êtes très sympathique, J'ai même pas besoin de votre identité, si vous êtes capable de rejoindre Mme Mercedes-Fortier au numéro, euh, au poste 400... 4... 666, c'est drôle, c'est le chiffre du diable, pour... 219... Moi, moi c'est pour, pour, pour joindre la personne, il faudrait que je sache le pourquoi. Euh, ben, elle mais elle aussi. Non, non, mais ben, elle, elle le hein, ah, eh, non. Il faudrait que je sache pourquoi vous voulez joindre cette personne. parce là. que vous, vous êtes au département des Arrangements. Et moi, je viens de vous proposer des arrangements. Je vous ai proposé des arrangements. Je suis au renseignement re général. Là, vous avez appelé les renseignements généraux en rendons le les informations de base aux contribuables qui veulent avoir l'information. C'est pas vrai, c'est des arrangements. Bien, vous avez quand même beaucoup de compétences le de pour quand euh, même donner de très bonnes informations. Mont et, et ça, pour moi, je trouve ça euh, euh, brillant et très intéressant de, de vous entendre euh, révéler des choses qui nous permettent de comprendre certaines choses, vous comprenez. Et euh, c'est pas tout le monde là euh, qui est intéressé à parler, mais je vous remercie. Vous êtes généreux de votre temps. Même si on, vous êtes payé par les taxes et les impôts de tout le monde, c'est pas grave, au moins vous faites bien votre travail. C'est ça que je peux vous dire. Est-ce qu'il y avait-il autre chose, monsieur ben, la seule chose, essayez de rejoindre la dame Mercedes Fortier. Vous avez le numéro de dossier qui est le numéro 13-22-50-84 et elle, elle est au poste 4 4 6 6 6 2 Et son numéro de téléphone, là, je vous donne juste son numéro de téléphone pour en faire ce que vous voulez. Le, le téléphone ici se trouve à être le 1-8-6-6-4-7-0-38-33. C'est tout. Euh, je ne vous en dis pas plus. Euh, je pense que j'ai pris suffisamment de votre temps. Vous êtes très généreux de votre temps. Et je vous remercie beaucoup. Euh, J'apprécie la, la discussion qu'on a eue. C'était tout, monsieur? Oui. Merci beaucoup. C'est vrai que je vous remercie. Au revoir. Merci. Donc, euh, écoutez, euh, c'est certain qu'il a fallu que je déplace mon appareil parce que on écoute la messe à 4 heures l'après-midi, puis j'étais dans le salon. Donc, euh, Et là, ben, c'était plus long que je pensais. Mais euh, je pense que vous avez une bonne idée de ce qui se passe actuellement. Tout se passe sur l'identité. Si vous ne signez pas un document, juste le fait de vous identifier par rapport à des pièces d'identité qui ne sont même pas des pièces d'identité de Revenu-Québec, parce que Revenu-Québec a, a dit lui-même, il l'a dit, lui, le monsieur en question, ils ont leur propre pièce d'identité, puis ce pas votre photo. Vous comprenez? Donc, à partir de, de là, il n'y a pas de loi, ils n'ont pas besoin de loi. Seulement votre identité, seulement aller sur Internet, puis vous allez sur mon dossier, il vous donne un code pour rentrer sur...